Les mecs, c'est parti pour, partie, les pour le... 6 de KTM. Euh ouais, ouais, bon, Pleine action va. comme d'habitude avec euh, mes ça deux mecs. Comme d'hab, vers l'épisode 7, ça va se finir. Euh... Épisode 7, c'est fini Non, je pense pas. Je que le, le monde. Il y a une monde de Titiam. T'es où Ah, ils sont pas foudés. T'es où es Oh, gros, gros, c'est bon, je sais ce qu'on va faire derrière toi. toi Je sais ce qu'on va faire. Tu me suis, tu me suis. Je sais où il y aura des mecs et en plus des cracottes. On va là-bas. Attends, je mange. Qu'est-ce que je suis con pour être. T'as combien de gapels Euh, j'en ai 31. J'en ai 31 aussi. Ça va, on, non, on bouffe Faut pas. Moi je les gap, deux. Pour le ouais, ouais. moi aussi, moi aussi. Et au début j'ai ai un petit peu fait. On peut encore en faire euh, dans, dans le backpack. Euh, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tourner autour de là. Est-ce qu'on met pas genre euh, 5 gapels chacun dans le backpack au cas où Non, Et non, quoi, non y y en a bon, un qui on va en faire 5 en plus. Non, en 5 au 5. cas où il y en a un qui meurt double y Y'a une épée en ça allait quoi Mais c'est des shirtnes 2, celle qu'il y avait là. Mais genre, ouah le stuff il met du temps à dépendre. Euh, on va, ce qu'on va faire c'est qu'on va tourner autour de là, parce que euh, euh, y'en a qu'est-ce qu'ils se disent ben, ceux qui sont pas super bien, ils disent on va tourner autour, on va tenter de trouver des fous de fer et tout, tu vois. Ils op ce qu'ils font c'est, euh, droite. Droite. Droite. ils taffent en tant qu'observateur. Et en gros ce que nous on va faire ben, c'est qu'on va les attaquer. Et ainsi, bah... Ben... Apprenez à faire du kill avec beast Oh t'es dit ça c'est gênant. Ben, ça l'a fait encore du kill, genre euh, sérieusement ah ouais, il, avoir, hein, heal. il a dû tomber sur euh, le. Ah oui, L'avantage, c'est que... ce qui nous a mis bien, c'est le kill du tout début quand on a backstab. Ils ont pas ouais, de Ouais, mais si on fait. peut se retrouver en 1v1, genre phoenix euh, et truc à la fin, ça pourrait être sympa. Ça Bah bon, ça ferait un beau fight, mais au final, genre on a peu de chances de gagner en vrai. Non, ça va, il y a moyen. Ah, ont du P4, 4, je pense qu'ils on est... si on est... ont du P4. ils ont du 3. P4, clairement, oui. Bon, par contre, est-ce qu'on retourne là où j'ai laissé mon cheval ou à ton avis ils l'ont pris sans problème euh, Ils l'ont tué on la tué tout à l'heure. me rappelle. tu l'ont tué lors de l'épisode 5 5 Non, tu non non non non, non tu vas trop près du zéro là. Tu m'as sûr On reste là, on reste là. Je prends le diamant S'en fout, ils se débrassent du diamant. Mais... T'es où Je suis là derrière toi. Parfait. là non là main, il y a Gab et Damien là. Par Non ici il y avait je euh, crois que c'est euh, Muto qui se cachait tout à l'heure. T'es sûr qu'ils sont dedans Non. Sont cachés, ce qu'on va faire, c'est qu'on monte sur les armes et non, ainsi d'avoir une meilleure visibilité. Alors, c'est le stress qui avance, on avance pas là. Non, ça je le stresse pas pour le moment, je suis tranquille. s'il euh, si y en a un ou deux qui est en PLS et que l'autre il est bien, on lâche tout et on va aider l'autre Oui, oui, oui, direct oui. Même, même ouais, si t'es sur le point de tuer quelqu'un, euh, s'en fout Ouais, Faut mieux même avoir... ton mate il survit parce qu'imagine tu tues le mec, à la fin tu te retrouves euh, finalement 1v1 Imagine le mec qui tue en 1v1 ouais. Mais heureusement que, tu... que j'avais une deuxième pseudo, parce que tu m'as bien fait rappeler ouais, Et du coup, euh, on s'est re retrouvé en 0-0 Du coup on va aller par là bah, C'est là où par vous là, vous par là, est allais tout à l'heure, du coup y'a moyen Ouais mais on va aller par là. Alors si on les croise en 1v1, qu'est-ce qu'on fait en effet Non Mec Velbalax il est pas bon Même même même, il n'y a pas de rod et tout Ouais c'est vrai qu'ils ont des boules de neige Mais oui mais après c'est galère Les Bukabekia, euh, je pense que des boules de neige sont en useless Ernest, t'as encore en vie C'est vrai Non il est mort, il est mort. Il est mort quand Je sais pas, j'ai pas vu J'évite de gaspiller trop de blocs là. C'est vraiment ce que j'ai peur qu'il manque. Oh là, 54%, j'aime pas trop je ça. Qui Non, mais. Bon, mais... En, euh... en MC, qui a 54%. Oh non, ça va, tu fais là. Devant, devant, devant, là-bas, là-bas, bas devant, devant. Qui Je sais pas, mais y'a du monde et je pense pas que ce soit Bay Phoenix et tout. Ils sont full D je... Non, et même qu'on va se les tenter grave parce que c'est des joueurs ridicules. Ah ouais, c'est bon, jaune. Jaune, voilà, c'est bien ce que je disais. Ok. Faut que je prégap, hein. Boucher. Faut que je pré-gap aussi. On les fight. Nice. Ils ont, ils ont pas vite kill, ils ont pas de kill. On les attaque. Nice boost. Boost plus. Ils reviennent vers 0. Ils vont se beau. Hit 17. Vas-y, vas-y, descendre, vont descendre. Continue. Par en dessous. Ouais, je suis juste en dessous de. Je, tue, je, tue, je, tue. Non, je suis au je suis au je suis Merde, je suis en dégâts. Merci le rush qui m'a aidé là. Euh, derrière nous Non, non, non, non, Gour, sûr. Il Y'a a 435 et by Phoenix. G Gour, est ah sûr. non, c'est by 35 et il est vert. Gros, c'est sur eux, c'est c'est sur eux. Ah oh oui, je sais, je sais. Il va se, de se j'suis tourner, s'il se tourne, je prends mon arc. Ouais. Prendre les KB, j'ai jamais vu des KB aussi dégâts. Même sur un ballon, c'est pas pire. Je vais l'avoir. Putain Les gars, là Là, là. c'est bon Il okay. est il il, il, tôt, il tôt. est il C'est bon j'en ai un Tu le Il a un hyper Il est sur Il est Ah j'ai eu 0 kills mec <rire> J'suis à 8 kills Putain one tap les deux Je suis désolé. Ramasse le stuff. J'suis à 43 Mais... gaps elle hein. Ramasse le stuff, ramasse le stuff. J'ai à 43 gaps. Sharp 4 fire, est-ce que tu veux Sharp Ouais Sharp 4 fire Est-ce que tu veux, Hop, que tu veux ouais, Bah oui. Clairement. Euh tiens. T'as eu de l'or T'as combien de pommes 43, c'est pas beaucoup Pas mal déjà T'en veux Non ça okay. du... euh, Par contre j'ai de quoi faire du P3 là Faut que je me fasse Et fais de, du p du P3 Euh, euh moi j'ai... plein de stuff P2 en rap T'as 12 levels ou pas Non j'ai un level Putain ils avaient pas, 12... ils avaient pas de P3 Non Comme ça on n'arrête pas Youtube Je t'adore Merci Euh il faut... Euh, non clim s'il te plaît j'ai ouais, pas d'enclume, j'ai 28 gap. Hein. Par contre, mec, les cavilles ah bah sont voilà, tellement bah mourir que c'est injouable. Je peux t'en passer C'est injouable. Ah, par moi, par les... contre, le mec il a clean vraiment trop tard. Genre, il aurait pu aider son pote, mais il a clean trop tard. Il essayait de l'aider trop tard. Quoi. Ouais, c'est dommage pour eux. T'as combien de kills du coup T'as 8 kills, c'est le bâtard. Ouais, mais j'ai jamais kill moi. Je crois que j'ai eu quelqu'un par là non Prends une gap. Prends deux mois. C'est ridicule, bon go mec Attends il me faut une enclume, je vais voir si je peux J'ai 3 fers T'as vu on sortait pas très confiant et là... Euh, sort... Des blocs, euh, est-ce qu'ils avaient des blocs Ouais j'avais plus qu'un stack, 48 blocs Ça va être dangereux, j'enlève mon plastron sous cover Ouais t'es bien je regarde P3, sur le plastron, c'est bon ah Bah bon bah, on y va Euh Tu peux casser l'enclume le... Je le récupère C'est bon. J'ai go revenir vers 0. Il en plus. Mais c'est bon, enfin, je vais pouvoir tenir. Il m'envoie des MP, c'est gentil les gars. Merci à vous GG. On peut envoyer des MP moi aussi. <rire> je sens. Il te aussi Non. Okay. Ah par là mec. Prendre les autres qui ont essayé de clean mec, GAP35 euh, plus, je sais pas ce qu'ils avaient... Derrière derrière Ah mais c'est Nego. Négoïsé oh, négo négo wow. euh, dédicace à chouette T'as combien de Gapel 32 Ok j'ai une 40... T'en veux deux Non oh, c'est bon Un demi stack c'est plutôt... J'ai 3 ah stacks de flèches hein. J'espère que t'as rec... On est mort Et qu a... euh, 3... Quasiment 4 stacks Tu veux des flèches en plus Euh non, non c'est bon Moi je te fais 25 il a ah, oméga là. Ah, y'a Omega. Ok, go. Faut que je prenne hein. pas ah, Vas-y. Mais attends, mais il a dit y'a Omega là. En gros, moi je me dis. Ah, ok. Y'a Omega là. Merde, a Omega là. Non, mais non, mais faut pas qu'il Ah, là-bas. Merci. <rire> pas du costume <rire> Il est OP ce mec. <rire> c'est quoi ce mec Nego. Eh, <rire> hey, remarque, ça marchait tu bien. Tu hein. vu Non, non, il m'a dit, c'est par là du coup. C'est par là Nego t'as la chance que je t'aime bien C'est par là Ah Quoique euh, Nego il est plus modo chez Factor je peux le tuer C'est friend Ouais c'est C'est toi le cochon Là haut, là haut, en haut, Gab On l'attaque Ils sont dans une montagne non c'est Dragon, c'est Omega Ouais Omega je le savais, dragon. il est allé l'Évasion. Euh, mauvaise idée d'y de... aller en montant Du coup, non, Bichard Non t'inquiète, t'inquiète, là où je non, viens Non non, descends, descends T'es sûr Oui, sûr et certain Bah, de toute façon il va avoir le mur hein Ouais je sais, mais c'est mieux que tu restes là, c'est bon On ouais, va bah, là on va, et on, on, peut, va... on peut passer par ici On va perdre toutes nos flèches hein Par contre, il y a moyen de se faire des snowballs là haut Ah oui Ah oh oui oh J'ai oublié la montagne, vas-y viens, on essaie de monter un peu Attends, j'enlève juste tout ce qui sert à rien et que je mets du stuff en plus. C'est pas que en plus sur mes Ça Attends deux secondes, deux secondes. J'ai mis du stuff en plus, vérifie qu'il ne brode pas. T'inquiète, t'inquiète. Il moins de 2 coeurs, putain, qui met tarif mec de pour C'est vrai Ah oui. c'est go pour Go retourner. hein. Moi qui t'ai quasi donné. Ouais, c'est vrai. Par là C'est moi. Ils sont On prendra beaucoup moins de ce KV. Ouais, mais go, au pire, oui. go prendre les boules de neige là si on est là. Par contre, faut ouais, des Mais pas euh, de je pense qu'ils sont en train de camper en haut, mais. Sont... Euh... C'est sûr et certain, je vois une table de craft. Viens, on passe par là pour mieux voir. Viens, viens. Monte pas, monte pas sans prévenir déjà. Bah, go prendre des boules de neige, moi je dis. Oui, j'ai dit go prendre des boules de neige aussi, mais. Vas-y, par là, par là, par là. là. T'en haut qu'il nous kb euh... Bah, si nous cabille de, de pas beaucoup, ça va. Là, là ça va, c'est plat là. Et, et moi, il est content. Y'a un cheval C'est moi Oui, là à côté. Vas-y, bah. Je vais juste s'ils sont pas encore là, là c'est sûr mec, rien Ah c'est oui ils sont en bas en bas tertac TerTac et gap 35 ok on peut clean on va, on va le backstab non, non non Oh pardon Putain on a les backstab C'est bon Tertac es il est seul Bon y va tout seul Les boules de neige j'ai porté boost Ok non pas maintenant pas maintenant J'ai pas j'ai pas gap encore Moi j'ai pris gap On va pouvoir le suivre jusqu'au bout de la vie parce que il y a le mur il le veut court jusqu'au bout de la vie. Qu'est-ce qu que t'as, qu'est-ce t'as Terre, tac le player HC La ferme Il le court jusqu'à l'insomnie. Je le vois plus. Il est là derrière l'eau. X2 de le spambo Non c'est bon. Non. Il veut juste run. Ah euh, derrière à côté écoutez t'as Gap35. Non non c'est bon. Ah oh, il vous aussi le clean aussi. Hein. Ils vont. Il est seul oh, ah, Oui il... il est seul. Go go go Touche Oh putain long shot Putain y'a tar là Mec t'es moi t'es moi Je suis encore dessus D'accord j'arrive j'arrive je fais GAP Bah les GAP ils, ils sont en train de se fight les guls Bah vas-y go On peut les clean Ils sont, ils sont idiots Mais Gap, euh, GAP en fait je crois que c'était un bon stratégique qui tue la merde Ok euh... Moi okay. euh, ouais, je sais Il a foutu juste de fight Go sur GAP Go sur GAP Donc, Ouais sur la plaine ça va être mieux Ah y'a a qui essaie de venir non, non, non, qui vient, on, on, bon. on, on, on, on recule. Allez, il faut que je le tue lui au moins, ça fera des vues. A moi les pouces rouges. <rire> non, ils m'en pas les couches, je veux pas des pouces rouges, moi. Ça à <rire> A le moi cube. les pouces rouges. Mais booste-moi, Je peux pas. Ouais, ce game dure beaucoup trop longtemps. Faut que je bouffe bientôt. Non, moi je suis à moins de 2 gigots. Allez, gars, 35. Il va essayer de nous prendre dans la forêt hein. Alors T'as eu notre stuff Il doit avoir pas un mauvais staff aussi hein. Oh merde <rire> j'ai dieu non, non non tu sais pas la boule de neige c'est dégueulasse dégueulasse Parce que ça... Enfin il a mis nos rods, c'est pour pas qu'il... Je peux te boost mais mec. peux pas... Boost pas maintenant Et bah il finit si je veux bien avec les boules de neige Ouais mais cool tu contre eux oh Ah c'est genre ouais. la forêt Eh hey, ils seront pourquoi un singe Ah il y a à droite est... Ah il est tombé contre le mur Ah ouais. là là, y a... ah non c'est toi c'est Biste. beast C'est toi oh, c'est Biste. Mais j'ai sais que je suis Biste. Ben attends, je vais essayer de couper un peu en diagonale. Je vais continuer à suivre euh, comme ça. Je vais essayer de, de, de le couper parce qu'il va moment il va vous, vous devoir tourner à droite. Et c'est ce qu'il fait. Il est perdu À gauche, à gauche, il est à gauche. Je le vois pas Ah si je vois. Ah putain mais je suis vraiment. Il est monté sur les arbres Sérieux Oui. Oh, est bien non, est, ah c'est bon il est descendu. Je suis un petit peu à ta droite. Je le rattrape. Ok c'est bon, je, je, je suis derrière. Il est midlife. Moi aussi. Putain, fils de pute Il a brûlé ses gaps donc il a voulu pas vous sortir. Putain. Bravo, bravo. Bon, par contre on n'a rien on a rien récupéré. Mec, t'as encore pris le kill, t'abuses Je suis désolé. Juste combo moi, c'est ce que j'ai fait. Combo et one tap comme dead Putain on est mort oh, On est loin du 0 là Attends reviens, attends Et le reprotèque -moi. Non c'est moi qui a mis la lave Oui mais la lave tu l'as mis mais après lui il a pas voulu sortir tu vois Ah je vois Pour qu'on euh, ait ses gaps chose Non mec j'ai envie de d'insulter la vérité. On aurait pu avoir son stuff et son stuff il était plutôt bon parce que vu le vu les dégâts que je lui mettais mec c'était pas un ou deux dégâts c'était quand je lui foutais un critique et tout avec charge 3. Ah mais attends j'ai récupéré des gaps, j'ai 41. J'ai 30 gaps moi. Casse les coudes. Je pense je vais mettre des bips à chaque fois. J'ai de la merde parce que je vois Tête et de fils de tête ah omega pvp, dragon beige qui va mourir aussi On s'est dég parce que du coup euh, y'a plus de team de dos pour les contrer hein. Si y'a les jaunes mais bon Y'a rien à faire les jaunes je pense qu'on va juste k qu'on va les fight c'est tout Ouais mais bah, à la Et fin A la fin Il être p4, p3 je pense hein. Ouais ouais ouais Et vu les kb dégueulasse c'est pas avec ça que tu vas foutre un combo mec Par contre euh, la, la bouffe euh... Descends vite T'as quoi une kill au fait du coup t'en as 9 Ouais Bah attends, bâtard j'en ai que 2 Sérieux? Oui, je <rire> oh, t'ai tout cassé quoi. Désolé. Oh, <rire> et encore, je... il y en a un, je t'ai laissé. Et pour le donner, du coup, je l'utilise quand on phoenix et tout? Ouais, mais passe-moi sang. J'en ai que. Putain, je t'enfile. J'enfile 12. Moi, je n'ai rien. Oh, des chevaux, des chevaux! Oh, nice. J'ai ma selle, allez. Oh, nice, on a bien fait. T'as une selle euh, dans son inventaire, toi Quand mmh. oh, Tu m'aimes ou pas Je crois qu'il est lent. Non, moi il a l'air rapide. Bon, il m'aime, il m'aime. Euh. Par contre, tu veux bien m'aimer, c'est pas parce que je suis arabe que tu dois pas m'aimer. hein. Oh la la. Oh, il t'aime. C'est bon Ouais, il est lent. Non, oh non, moi ça va, il est rapide. Non en par là. Ah, je passe par la proche sur mon con. T'es où Attends, t'es où Bah ben là, là. vas-y rejoins-moi avec la flèche. Euh, go revenir là où il y avait les boules de neige, hein. la montagne. Non, non, non, non, je suis pas là, moi. Reviens, suis-moi, re reviens. Je, je te suis, je te suis. T'es dans. T'attends. avec deux moutons, trois moutons. Décidément, je t'ai vu passer. Je suis là. Salut. <musique> Ouais, <rire> euh, Caporal et TNXX, euh, je peux te dire bon, ils vont se faire souder. <rire> Putain, mais t'es trop rapide, j'aurais dû prendre le tien. Moi je fais jamais de bon choix. En plus, mmh. normalement on me dit toujours à gauche, j'ai pris celui de droite. Tout le monde a brutif. Ah, mais t'as pris euh, celui qui était à gauche de, du, du cheval ah, bon. Ah, j'ai pris celui à droite. Oui, t'as pris celui à gauche du cheval bon. Mais non, à gauche il avait rien. Du cheval bon. Oui, mais à, à gauche du cheval bon, il n'y a avait... On fait une rod Non. Ah merde, pas. on a pas de carottes. On peut pas. Ah, mais c'était pas pour ça, moi. On peut pas, pas la, la rod. C'était pour arriver en 0-0 de cochon Bon, on est au 0. Ils doivent être au 0-0. Euh. Non, non, non, go, go pas aller parce qu'ils sont au oui, 0, -0. Viens, par là, par là, t'es moi, t'es moi, on va par là, gros. Et par contre, les jaunes ils veulent jouer border, genre c'est comme si on Ah Oh oh chaise, oh, pomme pomme, Les pommes rouges et du stuff. J'ai 3 pommes rouges et j'ai du P2. Je vais mettre ça dans la backpack. Go revenir à droite. Attends, gros, putain. On va essayer de prendre un peu plus de gouttes de neige parce que là. Eh, on a, ouais, mais on a pas le droit, gros. Euh. On a pas le droit, ils, ils, ils, ils utilisent pas qu'on nous, du coup, je pense qu'on a pas le droit. Du coup, moi je garde juste un stack et. Moi je vais utiliser les 11, j'utilise franchement. Non, pa, pa, go tourner, go tourner. Je passe pas dans l'eau, mec, c'est mort. C'est une qui. Oh, les bâtards! Il gagne Ah <rire> oh, les bâtards Allez quand on tombe contre on les soulève mais go Non si, Vas-y go Non non non non non mec moi c'est moi j'y vais pas Je te mais rev... C'est mort Fin l'épisode ouais, 6 les gars Bon ça finira en l'épisode 7 A plus